Bonjour à tous, c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler du NanoVrimo, autrement dit le National Novel Writing Month. Qu'est-ce que c'est que le NanoVrimo C'est tout simplement un challenge littéraire euh, entre écrivains qui se défient eux-mêmes d'écrire 50 000 mots en 30 jours durant le mois de novembre. C'est un challenge qui est international, ça se passe bah, partout dans le monde, il y a énormément de cellules nanovrimo qui sont aux États-Unis, puisque si j'ai bien compris c'est parti de là, ou du moins c'est parti du monde anglophone, et ensuite ça s'est propagé de pays en pays, donc on a le nanovrimo en France, on a le nanovrimo en Allemagne, en Italie, en Australie, au Japon, enfin bref, partout dans le monde. C'est pas forcément un challenge qui est énormément connu en France, notamment du fait que la plateforme est totalement anglophone. Donc pour s'y retrouver sur le site, il faut quand même avoir quelques bases. C'est pas le cas de tous les français. Euh, et puis c'est vrai qu'on en parle pas mal sur tout ce qui est forum d'écriture, communauté d'écrivains en ligne. Mais si vous êtes du genre à écrire seul dans votre coin, il y a peu de chances pour que vous ayez entendu parler du nanoVrimo. Quoi qu'il en soit, c'est un challenge qui est vraiment très très intéressant, que j'ai découvert en... je sais pas, 2010, quelque chose comme ça. C'était sur un forum d'écriture, tout simplement. Et euh, j'ai mis longtemps avant de me décider à participer, parce que je trouvais que 50 000 mots, c'était quelque chose d'absolument énorme et hors de portée. Et je me suis lancée en 2000. Ça peut être en 2012 puisque j'ai fait le camp nanoVrimo. Le camp nanoVrimo c'est pas tout à fait le nano officiel puisque c'est quelque chose qui se passe l'été et c'est pas forcément 50 000 mots. Tout le monde, chacun choisit son objectif. Donc j'avais fait le camp, j'avais pas fait le nano de novembre, j'ai attendu l'année suivante <rire> pour me décider enfin à faire le nanoVrimo de novembre en 2013. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Je pensais pas que ça me plairait autant. C'est pour ça que bah, je recommence cette année. Alors comment ça se passe En fait vous vous inscrivez sur le site internet euh, du nano Remo, je mettrai tous les liens qu'il faut euh, dans la description de la vidéo. Euh, vous vous inscrivez, vous rédigez un petit synopsis de votre, nouvel, de votre novel, de votre roman, euh, ou de vos nouvelles. Enfin, en fait, au final ce qui est bien avec le nano, c'est que il n'y a vraiment rien qui est obligé. Euh, vous pouvez vous mettre euh, comme objectif d'écrire un roman de 50 000 mots en un mois, mais vous pouvez aussi faire, euh, je ne sais pas, euh, euh, 5 nouvelles de euh, 10 000 mots, ou 2 grosses nouvelles de 25 000 mots, ou, euh, je ne sais pas, 50 nouvelles de 1 mots. Enfin, c'est vraiment vous qui gérez votre, votre truc. Et techniquement, on écrit que sur le, même, euh, bah, sur le même truc. Mais après, si ça correspond pas à ce que vous voulez faire, euh, c'est à vous de voir. Par exemple, moi cette année, euh, plutôt que de commencer quelque chose de nouveau et de me lancer dans un roman que je finirai pas forcément... Euh, qui ne sera pas forcément utile eh bien je préfère me concentrer sur les projets que j'ai déjà en cours et avancer tous ces projets donc ce qui fait que je vais avoir euh, mon anneau, je vais le faire sur la fin de plusieurs euh, projets, je vais le faire sur des nouvelles qui me trottent dans la tête depuis très longtemps je vais le faire sur euh, des brouillons de projets que j'ai euh, euh, d'écriture à quatre mains avec euh, des amis écrivains et voilà c'est pas grave, l'essentiel c'est que je fasse mes 50 000 mots ou plus et il n'y aura personne pour venir me dire « Ah, mais t'as pas fait bien et tout, t'as pas fait un roman de 50 000 mots, mon dieu, c'est horrible !» Une fois que vous êtes inscrit, comment ça se passe Eh bien, il y a plusieurs solutions. Euh, soit vous décidez de faire ça tout seul dans votre coin, c'est ce que j'ai fait euh, bah, la toute première fois que j'ai participé à un camp d'ano je me suis dit bah, « Bah, je le fais comme ça, toute seule, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de m'intégrer à une quelconque communauté. » Et euh, bon, ça avait plutôt bien marché, hein, j'avais réussi à faire euh, le nombre de mots que je voulais. C'est vrai que c'est plutôt intéressant de s'investir au sein de la communauté, surtout qu'on a une communauté francophone qui est plutôt active. Si vous habitez dans une grande ville, vous aurez peut-être la chance de pouvoir participer à des write-in, donc c'est-à-dire des réunions de nanoteurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui participent aux nano euh, Et euh, dans ces réunions, c'est dans des cafés, chez l'un des nanoteurs, euh, Enfin, dans un parc, enfin où vous voulez, et euh, les gens se réunissent et ils écrivent ensemble par période de, en général c'est par période de 15 minutes ou de 30 minutes, on fait 15 minutes on écrit 15 minutes on fait une pause, 15 minutes on écrit ou alors 30 minutes ou une heure, enfin, c'est après c'est à chacun de gérer euh, la manière dont il écrit, il y a, rien n'est imposé. Euh, moi j'ai la chance d'habiter en région parisienne, donc je peux participer à tous les événements qui ont lieu sur Paris, et c'est plutôt très très cool j'ai la chance de pouvoir participer à la kick-off, autrement dit la soirée de lancement qui a lieu le soir du 31 octobre jusqu'au matin euh, du 1er novembre. Euh, C'est une soirée qui est découpée en deux parties, tout d'abord la partie avant minuit où euh, on fait connaissance, on parle de nos nanos, voilà, on rencontre les gens, euh, on se déguise, tout ça, enfin bon voilà, Halloween. Et puis euh, la partie après minuit où là on commence à écrire. Et euh, donc, vous voyez, il y aura 50 personnes dans la même pièce avec des ordinateurs, des recharges partout, des multiprises. Et tout le monde écrit, on n'entend que les bruits des claviers. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, c'est pas le genre de situation dans laquelle on est forcément tous les jours. J'avais vraiment adoré l'année dernière et ça m'avait vraiment permis de me lancer sur mon projet et de le mener à bien. Bon, même si au final, j'ai pas terminé le... Disons que ce roman est en pause indéterminée, parce que je ne m'étais pas assez préparée et que bref c'était compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quelque chose de vachement cool. Rencontrer d'autres écrivains c'est toujours quelque chose d'exceptionnel dans le sens où euh, euh, on peut vraiment échanger sur, euh, sur nos expériences et... Euh, savoir ce que les autres ont fait, euh, comment ils se sont débrouillés, qu'est-ce qu'ils font pour se faire éditer, ou est-ce qu'ils ont plutôt choisi l'auto-édition, enfin, et de autant, bon, je lis des... lire des témoignages sur internet, tout ça c'est intéressant, mais euh, avoir le contact, euh, le vrai contact physique, c'est quelque chose de spécial, et c'est pour ça que je recommande vraiment de participer au nano, euh, parce qu'on fait vraiment des rencontres euh, qui sont intéressantes, et... Et ça vaut vraiment le coup, mine de rien. Parce que l'écriture, c'est quand même un loisir ou un travail qui est assez solitaire et euh, on a vite fait de se couper des autres. Et c'est lors d'événements comme ça, de challenge comme le nano, qu'on peut vraiment sortir un petit peu de sa tanière et euh, aller vers les autres et pouvoir euh, bah, profiter de l'expérience des autres et aussi partager son expérience. Parce que des fois, on se retrouve dans une position... Euh, où on est un petit peu plus avancé que les autres, qui viennent de commencer, où on a pu se faire éditer, les autres pas encore, enfin bon. Et euh, enfin, le partage c'est vraiment important dans le monde littéraire, et euh, si on fait pas ça je trouve que, enfin, on, perd, euh, on perd quelque chose. Je vais arrêter de parler je pense, parce que sinon je pourrais en parler pendant, pendant des heures. Euh, mais sachez que voilà le nanovrimo, ça commence euh, le 1er novembre et ça se termine le 30 c'est un challenge d'écriture personnelle donc euh, on ne gagne rien, il n'y a pas de course enfin bon voilà c'est vous qui voyez techniquement c'est faire 50 000 mots en 30 jours après si vous ne vous sentez pas vous pouvez vous mettre un objectif de 30 000 enfin c'est pas, pas fondamentalement grave euh, et vous pouvez vous mettre plus aussi, il hein. y en a qui font un million de mots en un mois des, des dingues mais il y en a qui le font, je sais pas comment ils font, c'est horrible. Enfin c'est horrible, non, c'est super cool, mais c'est flippant aussi. Hein. Et puis il y a ceux aussi qui, le, la fin du premier jour, de novembre, ça y est, ils ont leurs 50 000 mots. Normal Je sais pas comment ils font, moi à la vitesse, enfin, j'écris en une heure, j'arrive à écrire en général 1000 mots. Je peux faire un peu plus, enfin 1500 si je suis vraiment en forme, donc même en, en 24 heures... Enfin techniquement je dépasserai pas les 25 000, quoi. Je sais pas comment ils font. Il doit avoir une vitesse de frappe qui est impressionnante. Et puis surtout, il doit avoir tout le scénario dans la tête. Parce que euh, dès que tu te mets un petit peu à réfléchir, tu perds du temps. Enfin. Bref. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Nano Français ou sur le forum du Nano Français. Comme ça, vous pourrez savoir si dans votre ville, euh, il y a d'autres nanoteurs et comme ça vous pourrez organiser des, des petites réunions et c'est trop cool Si vous habitez sur Paris ou dans la région parisienne et notamment dans le 77 euh, puisque c'est là où je suis. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on qu discute de nos projets, qu'on se voit à IRL, enfin bon voilà, ou même d'ailleurs si vous n'habitez pas dans la région parisienne et que vous voulez quand même discuter du nano, enfin il n'y a pas de souci. Euh, si vous voulez savoir, en savoir un petit peu plus sur mon expérience du nano, euh, j'ai fait de, pas mal d'articles mine de rien sur mon blog, je mettrai les liens dans la description. Euh, J'espère que ça vous aura été un petit peu utile Que vous aurez peut-être découvert euh, le nano Et que vous allez vous lancer Parce que c'est quelque chose de vraiment vraiment cool Même si vous y arrivez pas C'est pas grave fin, fin, Personne ne va vous crier dessus C'est juste pour le fun et, euh, et si vous réussissez par contre Vous serez vachement fiers hein. Je peux vous dire que quand on arrive à 50 000 On se sent méga badass Je vais terminer là dessus J'ai assez blablaté comme ça si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à vous abonner grâce au petit carré qui est en dessous. Je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça, un petit peu plus euh, ouvertes, où je lance un sujet puis je me mets à parler devant la caméra, puis ensuite je vous fais une espèce de compile euh, des moments les plus intéressants, parce que c'est vrai qu'en général je parle beaucoup et c'est pas forcément toujours intéressant. J'ai des idées de sujets euh, qui me sont venues, comme ça je les ai notées dans un petit carnet, euh, notamment sur euh, écrire un roman, écrire une nouvelle... Euh, Comment donner envie de lire à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude. Enfin, je sais pas, des, des trucs comme ça. J'aimerais aussi parler un peu plus de mon engagement LGBT. Euh, je vais voir comment, comment je vais essayer de, de formuler tout ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.